Bonjour, alors ce matin je vous fais une courte capsule pour vous expliquer comment équilibrer une réaction de combustion. Et on va voir le cas des combustions complètes ou les différentes combustions incomplètes possibles. Alors c'est parti, on va prendre l'exemple du propane, un hydrocarbure assez simple avec 3 carbones et 8 hydrogènes hein, qu'on a, euh, qu a pu voir en cours. Quand on parle d'une réaction de combustion, on va voir au niveau des produits, on a, quoi on a notre combustible, c'est le propane, c'est ce qu'on fait brûler. On a ce qui va nous aider à faire cette combustion, c'est notre comburant, c'est l'oxygène. Okay c'est l'oxygène qui va aller « attraper » entre guillemets nos atomes de carbone, nos atomes d'hydrogène, pour former, euh, dans le cas d'une combustion parfaite, du CO2. Hein, l'oxygène se recombine avec le carbone pour faire du CO2, et l'oxygène se recombine avec l'hydrogène pour faire de l'eau, H2O. On verra que dans des cas de combustion incomplète, on va avoir de, non pas du CO2 qui va être formé, mais soit du monoxyde de carbone, du CO, ou soit tout simplement de la poudre de carbone. Le cas de la combustion complète. Combustion complète, c'est quand votre bec benzène ou votre gazinière fournit une belle, femme, belle flamme toute bleue. On est sur une combustion complète. Euh, propane plus oxygène va donner, donc on l'a dit, du dioxyde de carbone plus de l'eau. Si on regarde au niveau des formules chimiques, notre propane, c'est 3H8. L'oxygène dioxygène, celui qui est dans l'air, tout simplement, O2, et notre dioxyde de carbone, CO2, notre O, H2O. On a vu qu'au niveau des... si on regarde au niveau du nombre de molécules, là, je vois trois atomes de... du nombre d'atomes, pardon, hein, conservation de la masse, de la matière, du nombre d'atomes, tout simplement. J'ai trois atomes de carbone ici, j'en ai qu'un seul ici. Ça colle pas. J'ai huit atomes d'oxygène à gauche, j'en ai que deux à droite. Ça colle pas. J'ai deux atomes d'oxygène... J'en ai deux ici, plus un ici, ça fait trois. Ça ne colle pas non plus. Comment est-ce qu'on va trouver les bonnes correspondances pour que cette combustion soit complète okay. euh, Alors en fait, on va partir... Le patron ici, c'est notre propane. Hein, il arrive avec trois carbones et 8 hydrogènes. Et nous, le but du jeu, c'est de recombiner tous ces carbones et recombiner tous ces hydrogènes pour former du CO2, de H2O, qui est tout bien utilisé en fait. Et on verra à la fin, en dernier... Quelle quantité d'oxygène exactement euh, il nous faut pour que cette combustion fonctionne bien Alors, nos trois atomes de carbone vont donner combien de CO2 bah, Chaque atome de carbone du propane donnera un CO2, vu qu'il y a un atome de carbone par CO2. Donc, euh, la réponse pour notre, euh, la réponse, pour notre donc la réponse pour le CO2, c'est 3. Trois atomes de carbone donneront trois molécules de CO2 en sortie. Pour euh, cette fois-ci, si on regarde l'hydrogène, on en avait 8 ici, et on sait que chaque molécule de H2O va nous donner, va nous prendre, va nous consommer, entre guillemets, deux hydrogènes euh, pour former une molécule, une mo molécule d'eau. Donc, avec nos 8 atomes d'hydrogène, on va pouvoir faire 4 molécules d'eau. OK Quatre molécules d'eau. Donc là, on a trouvé ce qu'on allait pouvoir fabriquer. La question, c'est... Quelle quantité d'oxygène il nous a fallu pour fabriquer tout ça Eh bien, on, on fait notre compte. Pour faire nos 3 CO2, on a 3 molécules de CO2, mais chaque molécule de CO2 en utilise 2. Okay Donc, ça va être un 3 fois 2 égale 6. 6, ça va être la quantité d'oxygène, 6 atomes, le nombre d'atomes nécessaires pour former nos 3 CO2. Donc, on en a 6 ici, et de ce côté-là, on en a 1 pour chaque molécule de H2O, mais on a 4 molécules d'H2O, donc on est sur 4 fois 1, on en a 4 ici. Okay 4 d'un côté, 6 de l'autre, il nous en faut 10 atomes d'oxygène. 10 okay mais dans chaque molécule de dioxygène, on en récupère 2. Donc en fait, finalement, il nous en faudra que 5 pour réussir à équilibrer. Donc là, on peut faire un, rapidement une petite vérification. On avait 3 carbones, on a toujours 3 carbones. On avait 8 oxygène. On a 4 x 2 égale 8 oxygène. On avait, euh, oxygène, hydrogène, pardon. On avait 5 x 2, 10 atomes d'oxygène au départ. On en a utilisé 3 fois 2, 6 ici. 4 x 1, 4 ici. On a bien 6 plus 4. On retrouve nos 10 qu'on avait de ce côté-là. On a équilibré notre réaction de combustion complète. Un peu moins de bruit, j'enregistre une capsule. Merci. On va voir que si on n'a pas assez d'oxygène, en fait, on va fabriquer non pas du dioxyde de carbone, mais du monoxyde de carbone, okay qui est une molécule qui peut, euh, qui peut exister. Il se trouve que c'est un gaz qui ne sent rien euh, et qui est fortement toxique. Okay donc, euh, Par exemple, un poêle qui ne fonctionne pas bien, une voiture dans un garage euh, dont le moteur tourne va produire du monoxyde de carbone qui, euh, qui peut être toxique. Donc il y a vraiment des risques d'asphyxie et vous trouverez de la... Euh, comme les affiches que je vous ai montrées en cours, hein, on peut voir de, de la prévention par rapport à ces, ces risques-là. Qu'est-ce qui va changer par rapport à notre combustion complète euh, Si on regarde au niveau de, au niveau de notre formule, on, avait, on a ici du CO et non pas du CO2. Donc quand on va vouloir équilibrer notre réaction, ça ne va pas être tout à fait la même histoire. Je reprends euh, la même méthode. On a toujours nos trois carbones qui vont nous faire. Il y a un atome, il y a toujours un atome de carbone dans chaque molécule de monoxyde de carbone cette fois-ci. Donc on a toujours notre 3 ici. Okay Les hydrogènes, rien n'a changé. On avait 8 atomes, atomes d'hydrogène pour faire des molécules d'eau. On sait qu'on a 2 fois moins parce que chaque molécule d'eau nous consomme 2 atomes d'hydrogène. Donc on a nos 4 et nos 3. Là où ça va changer, c'est quoi C'est que si on compte tout l'oxygène dont on a eu besoin pour faire ça, ici ça n'a pas changé. On a 4 fois un atome d'oxygène, on a toujours quatre atomes d'oxygène. OK. Par contre, ici, c'est plus du CO2, c'est du CO. Donc, chaque molécule de CO ne nous consomme qu'un atome d'oxygène. Donc, on va en avoir que trois. Donc, on en avait trois là, on en a quatre ici. Au total, on a donc besoin de 7 atomes d'oxygène. 7 atomes d'oxygène, mais chaque molécule de dioxygène nous en amène deux. Euh, comment on fait sept atomes avec des molécules de dioxygène Il nous en faut... Euh, 3,5 en fait. Hein, 7,5 7 pour euh, raisonner en fractions dans les équations, euh, dans les équilibrages de réactions, vous n'allez pas me mettre des chiffres décimaux. Par contre, vous pouvez mettre des fractions. On est d'accord qu'au niveau, euh, si on regardait vraiment, si on avait une seule molécule euh, de propane, ça ne se passerait pas comme ça. On euh, ne va pas utiliser une demi-molécule de dioxygène. Hein. On aurait plutôt une réaction... Euh, à minima, on va dire qu'il serait le double de ça. C'est-à-dire qu'on multiplierait tout par deux euh, pour avoir quelque chose comme ça. Quelque chose, euh, quelque chose comme, ouais, comme ça. Hein, où on avait nos 6 atomes, atomes de carbone qu'on va retrouver ici. Nos 8 x 2 égale 16 atomes d'hydrogène qu'on va retrouver ici. 8 x 2 égale 16. Et au final, on avait 6 CO ici plus 8 H2O ici. On, a, on en a 14. Et on a bien nos 14 ici. Mais il est assez courant d'utiliser, de dire plutôt, bah voilà, on s'intéresse à la combustion pour une, euh, pour une molécule, il faudrait quoi Sachant qu'au final, on sait très bien qu'on va brûler des milliards de milliards de molécules. Euh, on utilisera plutôt la notation 1,5, mais j'accepterai tout à fait le, d'avoir les deux, les deux équilibrages. Okay Cette demi-DO2 fonctionne. Voilà, donc là, on est sur une combustion un Peu moins complète, et on voit qu'on a utilisé demi, c'est-à-dire 3,5 euh, molécules de dioxygène, 3,5 molécules de dioxygène, alors que tout à l'heure on en avait 5. Donc on a moins consommé d'oxygène. En fait, ce qui se passe, c'est que si on a moins d'oxygène, on va arriver sur ce type de combustion moins complète. On peut avoir une combustion encore plus incomplète que ça. Euh, ça serait. Euh, l'obtention on va avoir l'obtention de carbone en poudre c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'oxygène associé au carbone on va bien casser notre molécule de propane euh, séparer les, les carbones et les hydrogènes mais au final on va avoir du carbone tout seul de la poudre de carbone, c'est ce qui va colorer la flamme en jaune hein, et on peut voir ici euh, qu'au euh, fur et à mesure que notre combustion devient incomplète on va passer d'une flamme bleue à une flamme jaune ça ressemble plus à une flamme de bougie hein, c'est euh, une combustion beaucoup moins complète euh, voilà, le CO2 lui n'a pas. Le monoxyde de carbone, le CO n'est euh, pas visible, hein, on n'a pas cette, colorisa, cette coloration évidente, mais il va être également produit euh, euh, dans les cas intermédiaires. Euh, voilà, sachant qu'au final on a un mélange de ces différentes combustions que je vous montre. On peut avoir une combustion parfaitement complète, euh, mais au fur et à mesure qu'on va manquer d'oxygène, on va mélanger un peu ces types de combustion, euh, ces différents types de combustion alors voyons voir comment équilibrer notre combustion complète donc cette fois-ci, hein, la différence par rapport à tout à l'heure c'est qu'on fabrique, on va s'intéresser juste à la partie fabrication du carbone pur, juste du C tout seul et bien c'est plus facile à équilibrer du coup euh, nos trois atomes de carbone qu'on avait euh, trois atomes de carbone qu'on avait ici vont donner tout simplement euh, trois atomes de carbone isolés cette fois-ci qui ne sont plus dans la molécule de propane euh, par, nos 8 hydrogènes donnent toujours 4 H2O, ça, ça n'a pas changé. Et si on s'intéresse à l'oxygène dont on a besoin pour faire ça, bah pour, pour notre carbone tout seul, il n'y a pas besoin d'oxygène. Il nous reste juste l'oxygène nécessaire pour former notre 4 molécules d'H2O, c'est-à-dire qu'il nous faut 4 O, donc il nous faut 2 molécules de dioxygène pour réussir à former ça. On voit que cette fois-ci deux, euh, deux molécules de dioxygène ont été suffisantes quand pour le CO il nous en fallait 3,5 et quand pour une combustion complète il nous en fallait 5. Euh, voilà donc les différentes, les différentes possibilités pour la combustion, euh, la combustion du propane pour fabriquer soit du CO2, soit du CO, soit du C en poudre tout seul, celui qui colore la flamme en jaune. Euh, voilà, sachant que dans une réalité, on aurait un, un mélange de ces trois combustions avec des, des proportions variables selon l'apport en oxygène de votre, euh, dans votre combustion. Voilà, j'espère que ça aura éclairci un peu cette histoire de combustion.